Mini-affirmation Bienvenue à Mini-affirmation. Ici, on te donne des compliments. Est-ce que tu sais ce que c'est une affirmation? Eh bien, une affirmation, c'est quand tu te donnes un compliment à toi-même. On le fait ensemble? Super! Inspire avec moi. Et expire. Et on dit à voix haute, « Je suis une bonne personne. » Plus fort, « Je suis une bonne personne. » Encore plus fort, « Je suis une bonne personne. » Bravo. Maintenant, on dit à voix basse, « Je suis une bonne personne. » Plus bas, « Je suis une bonne personne. » On chichote. Et là, on dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. Ça fait du bien, les affirmations. Eh bien, passe une bonne journée. Et à la prochaine.